Salut, Léo Lanvers, euh, je suis ingénieur de formation en électronique et informatique système embarqué. Et maintenant j'organise des concerts et je joue dans des groupes euh, voilà, en, en tant que musicien. Merci de suivre le podcast Les Autres, qui vise à proposer une vitrine aux personnes qui ont fait une reconversion professionnelle. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Léo Lanvers. Donc Léo, je vais te, te poser donc la première question de cette interview. Mmh. Qu'est-ce que tu as fait avant Alors Dans l'ordre, j'ai d'abord fait un, un IUT de mesures physiques à Montpellier. À Montpellier ouais. à la base, c'était pour essayer des concours son à Bruxelles. Donc, okay. euh, je l'avais tenté après le bac et ils m'ont dit, bah, fais, euh, fais un niveau d'études bac plus 2 et reviens nous voir. Donc, je me suis dit, bah, un UT mesure physique, pourquoi pas C'était un peu euh, random, mais pourquoi pas. Okay, et, euh, et après ça, au bout de deux ans, euh, on m'a dit. au bout de deux ans, tu valides ton IUT Voilà, euh... je valide mon UT effectivement, et on me dit, bah, écoute, si tu passes des entretiens, tu peux aller en, en école d'ingé, tu peux aller à Polytech, mm -hmm. à Paris. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas, pas de concours, ça a l'air assez facile. D'accord. Donc euh, je me retrouve à Polytech à Paris, et puis le Paris ça me motivait aussi pour la musique, pour euh, l'environnement voilà, le, concert qui, qui me titillait déjà pas mal. Okay. Et donc euh, voilà, trois ans en bah, électronique, informatique, système embarqué. Donc tu fais plusieurs stages quand tu es à Paris, euh, voilà, tu bah, continues à faire des concerts, à faire de la musique ou... en... euh... bah, Déjà pendant mes études sur les projets et sur les stages, j'essayais toujours de trouver le lien entre la musique, et euh, la science et l'électronique. Euh, typiquement j'ai fait un stage de, de, conception, de conception scénographique à Chaillot, okay. euh, donc un théâtre voilà, à Paris, enfin un grand théâtre de danse à Paris. Et euh, voilà, j'ai travaillé après notamment à Dualo, où j'ai fait mon stage de cinquième année et de fin d'études là-bas. Mmh. Et Duhalo, c'est un, une entreprise qui fabriquait un nouvel instrument de musique. Donc euh, voilà, ce lien en fait qu'il y avait déjà euh, dans, dans, dans mes études, la science et la musique. Et en parallèle de ça, il y a eu alors effectivement l'association de musique à l'école et euh, les concerts que j'organisais déjà avec les, avec les potes euh, à l'époque. D'accord, tu peux nous en dire peut-être un peu plus euh, sur ce que tu as fait chez Dualo parce que tu as fait ton stage de fin d'études et euh, tu as travaillé pendant deux ans Alors c'est ça oui, c'est vrai que du coup j'ai un peu mis dans tous les sens mais euh, donc Dualo c'était donc, mon stage de fin d'études, ça a duré six mois, derrière ils m'ont proposé euh, un emploi que j'ai accepté, donc j'ai travaillé pendant deux ans là-bas, il euh, y a eu bah, donc, la partie effectivement ingénieur où je travaillais sur... Euh, sur le, bah, comment dire, la conception interne de l'instrument. D'accord. Qu'est-ce enfin, que c'est -ce que comme type d'instrument Dans l'ordre, oui, effectivement. Ouais. <rire> euh, donc c'est un instrument qui ressemble un peu à un accordéon, mais ce n'est pas un accordéon. Okay. Il y a une, une, une centaine d'instruments à, à l'intérieur. Et, euh, et du coup, on peut faire des loops, euh, composer un morceau en fait, rapidement. C'était ça un peu l'idée, et de manière mobile. D'accord. C'est à peu près de cette taille-là. Ça rentre dans un sac, ça marche sur batterie, ça tient 8 heures. Et, euh, et donc voilà, typiquement, on commence à faire une boucle de batterie, jouer avec, la mettre en boucle, mettre une ligne de basse, la mettre en boucle et se faire un morceau comme ça, euh, de manière ouais. assez intuitive. D'accord, donc euh... en fait, c'est possible de composer intégralement un morceau sur cet instrument-là ouais, et le tout de façon mobile. C'est Donc ça, on n'est plus dépendant d'un studio. C'est ça, l'idée, c'était de recréer un peu l'univers home studio euh, bah, que, qui se fait beaucoup maintenant, c'est-à-dire on achète un, un ordi, une carte son, quelques synthés, mais on est dépendant de rester chez soi et dans sa chambre. Là, on pouvait faire à peu près le même principe de manière un peu simpliste, mais n'importe où, euh, pourquoi pas, euh, sur le canal de l'ourcq ou autre chose, quoi. Ok. D'accord. Donc, tu fais ça pendant deux ans. Et euh, tu m'as dit aussi que, bon, en parlant, tu as fait partie d'une association musicale Alors, effectivement, il y avait l'association de musique donc à l'école. Donc, on revient un petit peu avant s'appelait in vivo, mmh. euh, et euh, donc là bah, j'ai appris un peu euh, qu'est-ce que c'était organiser des concerts dans un lieu subventionné, euh, de manière un peu institutionnelle, etc. Et ses limites, forcément, mais euh, c'était intéressant de voir déjà euh, bah, comment ça marche une association euh, en interne. Euh... Et quand tu parles de limites, c'est limites euh, en termes de personnes, en termes d'ampleur d'événements Alors effectivement, oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce que je pourrais reprocher peut-être un peu de, sur cette époque-là, c'était euh, euh, l'orientation de l'association, qui était vraiment ciblée sur un seul type de concert, à savoir potentiellement la remise des diplômes ou euh, des événements dans la fac. Mm -hmm. Et moi, j'avais envie de proposer bah, des événements en dehors de la fac et dans un autre contexte. Et on m'a fait comprendre que ça, je n'avais pas besoin de l'école pour le faire, quoi. Et du coup, bah, les subventions qui étaient prévues pour ça ont été complètement coupées et c'est là où on se rend compte un peu la mécanique des subventions qui est intéressante. Et c'est un peu pareil dans le domaine public à l'heure actuelle. Quoi. Une subvention qui va pour un spectacle euh, et euh, qui ne convient pas à la région, qui ne convient pas au département, bah du coup elle va, elle va être coupée de subventions. Donc il euh, y a on va dire une. Il euh, y a déjà dans le système conventionnel on va dire une, un choix esthétique qui est déjà bien cadré. Quoi, voilà. Donc okay. moi, déjà, je me suis retrouvé un peu sur ce côté, j'ai envie de proposer autre chose et pas d'être dépendant de qui finance quoi et du coup, qui me dit euh, quelle liberté artistique j'ai ou pas, quoi. Okay. Moi, donc Donc, euh... déjà un peu ça l'esprit. Donc, tu sors de Polytech, effectivement, tu quittes In Vivo, tu achètes du Halo et en parallèle, tu montes une association. Voilà, donc c'est là où, voilà, effectivement, tout se, tout se fait. Euh, donc, je crée Fauchage Collectif, qui est mon okay. asso depuis 4 euh, ans. Donc, euh, du coup, maintenant, c'est ce que tu fais maintenant. En fait, ça a commencé. Euh... Ça a commencé pendant du halo, ouais. Ça a commencé ça. pendant du halo. Et du coup, maintenant, euh, fauchage collectif. Tu peux nous en parler. Ouais, ouais. Alors, fauchage collectif. Donc, euh, à la toute base, euh, on voulait faire un festival de court métrage avec euh, Matteo, okay. euh, qui joue aussi dans mon groupe maintenant. Euh, et donc, ça s'est fait étonnamment à l'UPMC. Le tout premier événement fauchage s'est fait à l'UPMC, donc à la fac où j'étais. Et euh, donc on a, on a fait ça, ensuite on a commencé à organiser un concert, euh, un deuxième, puis on avait notre groupe en, en même temps qui commençait à, à jouer un petit peu, donc il euh, y avait tout ça qui se mettait en parallèle, euh, le groupe Lasso, et puis petit à petit on s'est dit, bon, bah, c'est trop bien, on aime bien organiser des concerts, euh, ça se développe. On a commencé à inviter des groupes en dehors de Paris, euh, des groupes, des Belges, des Suisses, etc. Et, euh, et petit à petit, voilà, on s'est retrouvés à faire presque deux, trois concerts par mois, euh, euh, avec l'association, donc bien sûr ça s'est fait sur 2-3 euh, ans mmh. mais euh, de 4-5 membres on est maintenant à 20 membres euh, de l'association qui ne sont pas forcément tous actifs mais euh, tous prêts à filer un coup de main euh oui, c'est ce a que besoin, tu quoi. me disais, que vous étiez une petite dizaine dans l'association après une vingtaine de membres actifs oh, qui ouais. étaient là pour filer des coups de main sur l'installation. C'est plutôt une dizaine actifs et, euh, et 20 euh, qui sont toujours là, D'accord. mais euh, on va dire de vraiment actifs sur l'organisation des concerts, euh, de... parce que qu'effectivement voilà, il faut trouver un ingé son, il faut faire un manger pour les groupes, savoir où est-ce qu'on les héberge, euh, savoir est-ce qu'on prend des deals plutôt risqués avec les groupes, effectivement... Hein. Un groupe qui vient de Suisse, on ne va pas lui dire euh, ⁇ Ok, il y a 50 balles de garantie pour toi ⁇ c'est ridicule. Il faut au moins se dire bah, ⁇ On prévoit 200 euros, on fait une entrée en conséquence, etc. ⁇ Et donc le fait qu'on soit plusieurs, ça permet aussi de donner des avis là-dessus. Genre effectivement, on a un plateau qui est déjà serré avec 2-3 groupes qui ne sont pas du coin. Mm -hmm. On va se dire ⁇ Bon, bah, écoute, on va prendre un groupe de chez nous euh, qui sera un petit peu la balance si jamais la soirée, la soirée foire... Euh, voilà, on, a, on, a, on a aussi des groupes qui gravissent autour de l'association, euh, pour ça on a envie de les mettre en avant et effectivement, si eux sont chauds de jouer pour nous aussi, ils savent que des fois, pour les soirées un peu galères, eh ben, ça risque d'être eux les groupes locaux qui vont, euh, vont peut-être du coup en pâtir là-dessus et on leur, du coup on leur garantit un prochain concert euh, okay. un peu on plus sympathique. Pas. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a cette dynamique de faire jouer les groupes d'en dehors de, de Paris et euh, jouer, les, jouer avec les groupes du coin aussi. Ok. Si on remonte un peu plus vers les origines, tu me disais du coup, faudrait collectif créé en 2014. Ouais. Et vraiment, l'envie de base, c'était de proposer quelque chose d'un peu différent de ce qui se faisait Ça s'est vraiment fait petit à petit. Euh, y avait, okay. euh, à la toute base, c'était juste, bah, on a envie de présenter ce qu'on fait, et on trouve pas dans Paris vraiment des soirées qu'on aime. C'était okay. ça un peu le déclic. Il y en avait quelques-unes, mais il n'y avait pas forcément des soirées où on trouvait un groupe à 4 h du matin, par exemple. Euh, c'était euh, normalement, bah, la nuit, c'est les DJ électro etc. Donc un des premiers trucs, ça a été de se dire, bah, nous, on aime bien l'électro aussi, mais on aime bien avoir du groupe live dans la nuit, et pourquoi pas bah, mettre un groupe à 3h du matin, ça se fait pas. Donc ça a été un des premiers déclics de proposer des soirées qui se faisaient pas, okay. et surtout, euh, mettre en avant bah, la pluralité euh, des styles. Pas juste, on est une asso qui fait que du rock, une asso qui fait que du hip-hop, donc ça, ça a été vraiment important. Euh, ça a été l'image en fait, de notre bande de potes, euh, de, de l'époque quoi. Hein. Chacun vous... avec ses horizons différents et... Ses euh... envies musicales différentes voilà, et donc vous proposiez euh, des soirées qui vous correspondaient. Exactement, voilà. Ouais. Donc ça a été... Euh... Alors ce, ce, ce savant mélange... Euh... On va dire qu'on n'a pas encore réussi à faire une soirée avec un groupe de chaque style, tu vois, toutes les heures. Ouais. Mais bon, on un espère projet, un jour, quoi, ouais. euh, pourquoi pas essayer de le faire. Ouais. Et après voilà, trouver une cohérence, pourquoi pas, sur le visuel, enfin... Je pense qu'il voilà, y a des choses à creuser là-dessus. Euh... Et puis alors oui, effectivement, je rebondis là-dessus, il euh, y a toujours, euh, comment dire, dans le collectif, il y a aussi, il euh, n'y a pas que la musique, voilà, à la base il y avait le, le côté vidéo et court-métrage, qui revient là cette année, on va refaire l'édition de Tiny Short Film Festival, okay. donc, qui va être un festival vraiment que de court-métrage, avec un petit concert, euh, voilà, mais le focus ne sera pas sur, le, sur la musique. Et on va notamment essayer de proposer des, euh, des ateliers dessin, euh, des ateliers coiffure, enfin voilà, essayer de trouver des trucs un peu absurdes et, et euh, voilà, pour amuser les gens aussi. Ok, euh, du coup, fauchage collectif, euh, en 2014 ça commence, en 2016 on peut parler, enfin, euh, euh, je pense qu'on peut dire que vous vous êtes fait une place dans le paysage maintenant. Oui, vous me donnez quelques oui. chiffres Oui, effectivement. C'est une vingtaine de concerts en 2016, ça. Euh, ça, 2017. 2017, oui, voilà, oui. effectivement, en 2017, on a fait une vingtaine de concerts. Euh, on va dire dans les styles euh, bah, qui nous représentent, donc le rock piqué, le metal, l'électro, le hip-hop. On en a fait un peu moins euh, en hip-hop malheureusement, mais bon, on va dire qu'on est, on est assez équilibré sur, euh, sur le nombre de concerts et le nombre de styles par an. Euh, et puis voilà, on, a, on arrive en fait maintenant à un stade où on, a, on aime bien faire des collaborations avec les associations de Paris, mmh. typiquement cinéma brut euh, avec qui on est... On, enfin, tout se passe bien quoi, voilà, on, a, on aime bien faire des soirées ensemble, il y a Envetu Envela, Feuzeau Raptor, qui sont des assos de Paris et on ne tombe pas dans cette espèce de concurrence en mode euh, « Ah bah oui, euh, toi tu fais tel concert tel jour, euh, ça m'embête », on a un vrai dialogue qui s'est établi avec les assos dans Paris. Okay. Donc, euh, donc voilà, on, on communique et on se dit, bon, bah, si tu fais telle date, tel jour, bah, je ne vais pas mettre une date similaire en face. Quoi. On essaye vraiment de s'entraider ouais. voilà, et, et ça, je pense que oui, c'est ça qui a, qui a marqué un peu le déclic de fauchage. On était juste une asso de potes et une asso où on, on connaît un peu les, les autres associations de Paris et on communique avec eux, donc c'est agréable. Quoi. Et du coup, maintenant, en plus de cette partie euh, fauchage collectif, euh, tu lancé un autre projet euh, qui fonctionne avec donc voilà. un système de label, c'est ça Effectivement, alors, donc Fauchage Collectif, pas mal sur l'organisation de, de concerts et d'événements, et je me suis dit, ben, vu qu'il y a des groupes qui gravitent autour de Fauchage, euh, qu'on fait jouer donc, à nos soirées à Paris, et pas que, enfin nos groupes de potes, on s'est mmh. dit pourquoi pas euh, développer un, un, un espèce de label, alors j'ai un peu du mal à dire label, parce que pour le moment on n'a pas assez de temps, et pas assez de financement pour dire t'inquiète pas, on paye euh, ton studio, on paye ton CD, etc. Parce Est-ce que du mais coup, le, le, le job d'un label, finalement, qu'est-ce que c'est Alors, le, pour, le job d'un label, pour moi, c'est... Euh, après, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui trouveront autre chose à dire, mais pour moi, c'est euh, bah, produire des CD. Donc, produire des CD, ça veut dire bah, payer l'enregistrement pour les groupes, le mixage, le mastering, et puis ensuite, payer le support, donc les CD, pourquoi pas les vinyles. Okay. Et euh, redistribuer ça après à l'artiste euh, avec un certain pourcentage qui est négocié. Donc, ça, c'est vraiment la partie production. Il euh, y a la partie Booking également, donc Booking c'est trouver des dates pour les groupes, en français on dit tourneur d'ailleurs. D'accord, ça <rire> va. Voilà. <j 'aimerais> <rire> et euh, donc, voilà, euh, souvent le label est concentré sur les disques et les tourneurs sont concentrés sur le booking et les dates. Et du coup nous on avait envie de faire un peu ben, ces deux choses là, mais, euh, mais avec nos moyens. Quoi. Typiquement on a dit à nos groupes, ben, on est chaud de vous aider euh, comme on peut avec nos moyens, donc on va s'engager. À trouver un certain nombre de dates à Paris et en dehors de Paris, ouais. et on va vous accompagner sur euh, la sortie de vos CD. Donc, ça veut pas dire qu'on va mettre 1000 euros sur la table et c'est bon, vous faites ce que vous voulez, mais on va leur donner euh, les tuyaux de bah, des, des gars qui, qui peuvent imprimer les CD et euh, okay. qui on est en contact. Qui... Voilà, des, mmh. bah, des, des presseurs, quoi. Mmh. Des studios d'enregistrement et qui vous Voilà, exactement. On, en, on travaille avec un studio à Toulouse qui s'appelle Tape Firm Records. Okay et euh, bah avec qui ça marche super bien, et euh, on a plusieurs groupes de nos groupes qui sont passés là-bas. Et, euh, et l'idée c'est ça, voilà, euh, tout ce questionnement, dans, dans mon milieu par exemple, il y, y a très peu de gens qui ont une page Facebook, et donc tout ce questionnement de bah, pourquoi faire une page Facebook pour mon groupe, euh, je comprends pas, etc. Et donc ce questionnement, bah, de respecter en même temps le, le choix de l'artiste, et de lui dire, mais ouais, mais s'il y a un, pourquoi pas un programmateur qui tombe sur ta page, peut-être que ça va enchaîner sur une date. Donc du coup, ces discussions-là sont vachement intéressantes, parce qu'il y a le, le côté « bah moi, j'ai pas envie d'être dans le système, j'ai pas envie de marcher, mais en même temps, j'ai quand même envie de faire des dates et de trouver des concerts ». Et nous, on est là pour leur dire « bah écoute, on ne demande pas de poster un selfie toutes les heures, mais euh, pourquoi pas simplement mettre un peu d'actu, parler de ta musique sur Facebook ?» Moi, je trouve que c'est assez intéressant. Et pour moi, Facebook, c'est un outil public et, et, et point barre. Il n'y enfin, a, a pas de notion de privé là-dedans. Le privé, c'est avec les potes à la maison, mais voilà. Donc, euh, donc toutes ces discu discussions-là avec les groupes, c'est pour moi de l'accompagnement. Et, euh, et ouais, ça, va, ça touche plein de domaines, la communication, euh, le, le management. Euh, et du coup, ça peut faire écho, effectivement, avec mon euh, avec parcours à la base. Euh, Bien sûr. Euh, voilà, de, Typiquement, des cours de com, des cours de, de RH, pourquoi pas. Euh. OK. Et donc, voilà, j'essaie de, de me rapproprier ça euh, comme, comme je peux. Et en parallèle, du coup, tu continues à jouer dans tes différents groupes Voilà, c'est ça. Donc, typiquement, j'ai deux projets euh, Princesse Napalm, ouais. où euh, là je suis au chant et au clavier. Euh, et puis, ouais, bon, ça fait quatre ans aussi qu'on existe, donc à peu près en même temps que Fauchage. Et euh, on fait pas mal de dates et c'est chouette. Et, euh, et mon projet solo, donc euh, LNVR, qui mm -hmm. est plus orienté techno, électro, et euh, qui a le seul avantage, on va dire, euh, de me faire jouer tout seul. Donc, je peux me déplacer plus facilement qu'à 3 ou quatre. Mais voilà, enfin les, deux, les deux me parlent parce que c'est deux milieux différents et des fois ça se croise et typiquement avec Princess Napalm, on s'est retrouvé à jouer dans un festival électro et, et vice versa. Je me suis déjà retrouvé à jouer mon projet électro dans une soirée un peu punk. Donc, retrouver ce mélange-là aussi musicalement, ça me, ça me parle. Quoi. Oui, alors effectivement, il y avait un truc que je voulais ajouter d'important. C'est que bah, cette année, du coup, j'ai quitté mon poste de président euh, officiel pour le laisser donc, à Léa qui, euh, qui est active sur l'assaut depuis un moment. D'accord. Donc je reste dans le bureau euh, quand même pour me concentrer sur la partie label. Mais je trouvais ça intéressant au bout de trois ans de, bah, voilà, de symboliquement juste proposer à quelqu'un d'autre euh, d'être à la tête de l'assaut, entre guillemets. Ok. Et de, bah, voilà, de proposer sa vision aussi. Et, euh, ouais, ouais c'est ça, proposer une autre vision, en fait, simplement. Euh sur l'asso ok et je mets confiance en elle aussi donc euh, donc ça marche donc du coup maintenant tu te concentres sur le label et tu me disais que le, voilà. le label pour toi c'était surtout associatif et que du coup enfin euh, d'un point de vue rémunération tu allais pas te concentrer là dessus pour te rémunérer toi mais plutôt sur euh... ça je pense que c'est euh, bon, la production c'est quelque chose qui m'intéresse et, euh, et faire un label pourquoi pas ça m'intéresse mais à l'heure actuelle je pense que c'est important de, de garder l'esprit de fauchage et du label aussi de manière associative et d'accompagner les groupes également de, bah voilà, de manière associative et de comment dire ne de, de, de pas euh, de pas avoir cette pression de, de l'argent la, en fait du salaire de se dire bon bah je vais être obligé de privilégier tel projet parce que je sais qu'il va me rapporter plus et j'avais pas envie d'en arriver là donc du coup je me suis dit on a une dizaine de groupes qui sont euh, de Paris Toulouse euh, d'un voilà, peu partout voilà, en France Orléans, Orléans, ouais. voilà Orléans effectivement et, euh, et voilà, j'avais pas envie de faire un choix et de me dire, mais je mets euh, tout je mets le paquet sur ce groupe parce que je sais qu'il va marcher. J'ai envie d'accompagner cette dizaine de groupes-là de manière égale. Et donc, bah, ce qui marche dans ces cas-là, c'est le, le côté associatif où tout le monde a sa place, tout le monde a sa voix et tout le monde s'y retrouve. Et, euh, et voilà, c'était ça que j'avais envie de, pour le moment. Et okay. on verra comment ça évolue. Il y, y a un projet de compilation là, mm -hmm. euh, avec le label, donc euh, avec. La dizaine d'artistes qu'on a et les autres groupes qui gravitent autour. Donc 15 artistes. Euh, la compilation, c'est intéressant parce que tout le monde a sa voix également et tout le monde a son morceau. Et peut-être que ça, derrière, ça générera des fonds pour, pour financer pourquoi pas d'autres projets. Mais, euh, mais voilà, j'avais vraiment envie de me dire, chaque chose en son temps, on fait étape par étape. Et, euh, et ouais, cette dynamique-là pour le moment me convient. Ouais, sachant qu'il y a le projet de compil et il y a un projet de tournée pour le mois de mars. Voilà, alors effectivement. février Mars. Ouais c'est, ouais je me fais. Ça sur deux mois. <rire> ça. En fait, euh, donc c'est une tournée euh, Princesse Napoléon mais angle mort clignotant. D'accord. Euh, du coup, on a été à deux trois dans l'association euh, à la Bouquet et, euh, et ouais, on, ça fait un moment qu'on parlait de ça. Euh, c'est les projets de tournée en général, ça ça met six, six mois un an à se mettre en place. Ok. Donc avec Anglemore et clignotant, on avait vraiment envie de tourner ensemble avec Princesse Napalm mais euh, et on s'est dit, bah, c'est l'occasion, on met le paquet là-dessus. Et, euh, et voilà, donc ça va être quasiment deux semaines euh, non-stop de date un peu partout en France, euh, en Belgique et en Suisse. Okay. vous partez et... en bus, euh, vous partez en sac à dos, bus plus instruments et ouais, c'est pendant deux semaines on, bah, on loue euh, des vannes, euh, un gars qui, sait, qui est à Orléans, il me semble, okay. qui s'appelle Rod to Yale. Et, euh, et voilà, du coup, l'idée c'est de, bah, de louer un van, on met nos amplis, on met nos, nos sacs de couchage et, euh, et c'est parti. Et ce qui est intéressant aussi, toujours dans l'esprit le, le, collaboratif du label, c'est que potentiellement, on va rencontrer des gens et des contacts dans des villes mm -hmm. qui pourront servir derrière aux autres groupes du label euh, et leur dire Ah ben, bah, vous êtes plutôt branché rock psyché, ah ben bah, on a des super groupes rock psyché, écoutez-les, peut-être que ça peut vous intéresser et euh, voilà cet esprit d'échange de dates marche assez bien quoi l'idée par exemple euh, on veut jouer je sais pas à montpellier on va proposer à un groupe de montpellier de jouer sur paris et en échange il va potentiellement nous trouver une date sur, sur montpellier okay, j'aime bien cette démarche où, euh, où bah, on demande pas euh, effectivement on va mettre pas 500 euros quand on joue mais on fait est un échange de trois qui est, voilà, on se rend ouais. mutuellement service et exactement. ça nous fait avancer tous les deux quoi c'est ça D'où l'importance bah, pour moi de, de faire ce réseau euh, avec les gens, avec les groupes, un peu partout, euh, enfin, échanger, quoi, voilà, je trouve que c'est intéressant. Ok. Fin, finalement, qu'est-ce qui t'a fait passer euh, d'un métier d'ingénieur Tu étais dans la musique mais tu avais un boulot d'ingénieur, oui, oui, de développeur, bien. concepteur. Enfin, qu'est-ce qui t'a fait, fait passer de ça à maintenant être musicien et à faire partie euh, d'une asso de production et, et de... De, de, de, de de concerts soirées. Et bah le, le déclic principal c'était le temps, oui. euh, parce que je, du coup je gérais de front mon métier d'ingénieur et le soir je travaillais sur l'assaut et je répétais avec mon groupe et voilà. Et au ah bout d'un moment un, un de... gros casse tête en se disant. Euh... C'est ça. C'est au bout d'un moment je posais mes jours de congé pour aller faire des dates avec le groupe et puis au bout d'un moment j'avais plus de jours de congé donc je me suis dit bon faut que je fasse un choix. Okay. Et j'aurais très bien pu me dire, bon, bah, j'ai envie de vivre confortablement en tant qu'ingé, et tant pis pour le groupe. Mais du coup, il y a le deuxième déclic, ça a été, de bah, me dire, ce qui m'anime vraiment, ma passion, c'est la musique. Mmh. Donc j'ai envie de le tenter, euh, j'ai encore quelques années pour le tenter. C'est sûr que s'il y a 45 ans, euh, je suis toujours au RSA, il euh, faudra peut-être se poser des questions. Mais, euh, mais voilà, du coup, je me suis dit, essayons. Euh, essayons. Et puis aussi le fait de voir qu'on commençait un peu à nous appeler pour trouver des dates, on commencé à se faire ce réseau sur Paris et, et de se dire, bon, il bah, y a peut-être quelque chose à jouer, il y a peut-être quelque chose à tenter. Ok, du coup, il y a un matin, tu te lèves en te disant, euh, c'est bon, je pose ma démission. Et, euh... Alors, j'avais aussi l'avantage, entre guillemets, d'être en CDD. D'accord. Mais je, il m'avait dit qu'il me proposait un CDI et symboliquement, j'aurais dit, bah non, euh, je, je finis quand même ce que je fais avec vous parce que j'avais pas envie de claquer la porte du jour au lendemain, je m'entendais bien avec eux, et y a, y a, y a, enfin, on s'entend d'ailleurs toujours bien. Mm -hmm. Et euh, mais voilà, je leur ai dit non, moi j'ai envie d'essayer ça, euh, j'ai envie d'essayer autre chose, j'ai envie d'essayer la musique. J'aurais même proposé, ça ne s'est pas fait longtemps, mais que pendant un temps, avec du halo, je sois sound designer. D'accord. Donc, genre, créer des sons pour l'instrument. Ce qui permettait en fait de faire la transition euh, de manière assez souple. Douce. Donc voilà, j'ai fini mon travail d'ingénieur, j'ai été sound designer euh, un petit peu deux, trois mois, et puis après, ça a fait la transition euh, tranquillement euh, vers l'organisation et la musique. Euh, ok concrètement. Sachant que du coup maintenant tu as une situation financière qui est moins confortable que... Ah bah oui largement, ouais. okay. <rire> très largement euh, concrètement comment tu t'en es tiré du coup Alors ben bah, moi la solution que j'ai trouvée, je sais pas si c'est la bonne mais bon il s'avère que c'est ça c'est de quitter Paris euh, en tant que logement mm -hmm. euh, mais simplement, bon enfin j'ai la chance aussi d'avoir pas mal de potes sur Paris, hein, on va pas se le cacher mais du coup tous les concerts que je fais à Paris ou avec Fauchage ou avec mes groupes euh, je l'ai fait, et ensuite je retourne à Avignon où j'habite en ce moment. Okay. Donc bah, le logement est beaucoup moins cher, le... j'ai mon abonnement de train pour faire l'aller-retour. Avignon-Paris c'est 2h40 en TGV. Donc euh, okay. ça fait plus ou moins une, on va dire, une maison un peu perdue en banlieue euh, et un, un trajet en RER euh, assez long. Donc Moi je m'y retrouvais là-dessus, enfin je m'y retrouve même maintenant là-dessus. Et, euh, et voilà, après je complète mes mois avec des petites dates par-ci par-là et, euh, et petit à petit voilà, développer des cachets plus ou, plus ou moins bien payés mais essayer de viser pourquoi pas le statut d'intermittent, euh, ça peut être un bon objectif. Ok, et du coup tu as un objectif aussi, un, un peu de diversifier ce que tu fais, euh, de te tourner peut-être vers la vidéo ou euh, présenter ton expérience Effectivement, oui, alors il y a dans le, le fait de le choix d'aller à Avignon, il y avait aussi avoir un appart un peu plus grand pour moins cher donc euh, ouais. financièrement. Ce qui d'avoir ton studio à voilà, voilà, avoir admissible. ma place effectivement pour le studio et j'aimerais bien, pourquoi pas, euh, mettre les un peu plus à faire des vidéos euh, dans, dans, dans, dans mon appart quoi, euh, expliquer pourquoi pas ma vision de la production euh, et puis présenter des live looping, ce genre de choses enfin... Je pense qu'on est une génération où il faut tester et, euh, et ouais internet et youtube et notamment bah, votre projet également euh, c'est quelque chose c'est quelque chose qu'il faut essayer donc euh, on a ces outils là en main euh, prenons les ok et tu me disais effectivement euh, un autre déclic ça a été euh, finalement de te rendre compte que bah, la production c'est quelque chose qui te parlait sur le côté mise en relation permettre à différentes personnes de se rencontrer c'est vrai c'est vrai euh, bah, ça pour moi c'est vrai que c'est une autre définition de la production c'est euh, il y a une personne qui arrive avec un, un problème, enfin c'est un peu aussi le, le métier d'ingénieur on, on est face à un problème, on demande à quelqu'un de trouver une solution. Donc du coup, bah, le producteur c'est celui qui va dire, bah, va voir telle personne pour euh, réguler tel problème. L'exemple de la musique ça va être, je ne sais pas comment faire un CD. Du coup le producteur va dire, enfin ma vision de, de la production, mm -hmm. euh, va voir telle personne pour enregistrer, va voir telle personne pour mixer, va avoir telle personne pour faire telle CD. Okay. Et donc c'est cette mise euh, cette mise en relation qui est vachement importante. Faute de ne pas pouvoir euh, tout financer, mettre en relation les gens c'est pour moi une bonne vision de la production quoi. Ah, et puis finalement on, on se rend compte qu'on peut pas tout faire tout tout seul Exactement. dans son coin. Exactement. Et qu'on a besoin euh, d'avoir une équipe ou alors de connaître des gens qui peuvent euh, nous aider pour que ça aille, aille plus vite quoi. Oui. C'est plus loin avec la chance ça... <rire> euh, Oui, alors effectivement, c'est ça, c'est euh, ben, voilà, être entouré et, et pas rester dans son coin. Moi, je pense que c'est vraiment ça qui est important, euh, aller de l'avant, échanger. Et, et bon, voilà, donc internet, c'est intéressant pour rencontrer des gens d'une certaine manière, mais rencontrer des gens en vrai, c'est vachement important. Euh, dans la musique, typiquement, aller à un concert, parler avec les musiciens, parler avec les organisateurs, c'est hyper intéressant et on apprend plein de choses. Et c'est une manière de, pourquoi pas, retravailler avec ces gens plus tard. Mmh. Donc, euh... Dans tes activités, tu as le temps d'aller à d'autres concerts que ceux que tu organises et ben... tu prends toujours autant de plaisir Ouais, je... c'est intéressant comme question. Effectivement, je... je prends le temps. Alors, on ne va pas dire que je me force parce que du coup, ça reste un plaisir. Mmh. Mais, euh... Mais oui, oui je... je prends plaisir encore à aller au concert et de me dire ah, potentiellement, je vais croiser telle personne. Ça va me faire plaisir de le revoir. Mmh. Et en général, c'est vrai qu'on me dit, euh, tiens, bah, je joue avec mon groupe telle date, si j'ai rien, euh, j'y vais. Du coup, maintenant que tu es un peu passé de l'autre côté, que tu fais de la production, tu pas un petit regard qui est différent par rapport à ce que tu avais avant, quand tu allais voir un groupe où, où finalement tu voyais que ce que les musiciens te présentaient, ouais. mais maintenant quand il va, vas, je pense que... Est-ce enfin, que... Est que ça a, a changé ta vision en te disant, il bah, y a le groupe qui joue il euh, y a les gens qui ont fait les balances avant, il y a les gens qui ont permis euh, de bouquer la salle, il y a l'après. Est-ce que ça, ça change ta vision du concert Ça c'est vrai que je l'avais déjà avant. Mm -hmm. euh, parce que bon effectivement mon père est musicien aussi, donc j'ai okay. baigné dedans forcément euh, depuis que je suis tout petit. Mais euh, ce que je, bah, je, vais, je pense qu'il y a deux choses qui, me, qui ont changé un petit peu ma vision maintenant, c'est de voir bah, si un groupe est produit. J'arrive plus ou moins à voir s'il y a des gens qui l'accompagnent ou pas. Ok. Bon, je ne sais pas ce que ça change, mais il s'avère que je sais le voir maintenant, je pense. Et, euh, et la, deuxième chose qui, la deuxième chose qui est assez importante aussi, c'est... Euh, bah, je vois rapidement en discutant avec les gens s'ils si, euh, bah, ont gardé en fait, cette, cette dimension humaine. Il y a beaucoup de gens qui, euh, dès qu'ils sont signés, se disent « Ah bon, bah, j'ai plus rien à faire, je suis l'artiste et ça s'arrête là. » Et je trouve ça dommage, moi je trouve qu'il y a... Il y a ce côté euh, dans la musique où on partage, où euh, on n'est pas des stars à tout prix euh, qui ont raison, c'est ça qui est important. Et, euh, et voilà, simplement garder ce côté humain, je trouve ça, je trouve ça important et je le remarque beaucoup plus qu'avant, ok je pense. Je suis beaucoup plus sensible à une personne qui va être euh, adorable et, euh, et humaine que quelqu'un qui, qui est dans la frime et même s'il joue bien, euh, c'est un frimeur, j'ai pas envie de lui parler, j'ai pas envie de travailler avec lui. Quoi. Ok. <rire> et du coup, qu'est-ce que ta formation t'apporte, enfin, ta première formation d'ingénieur Alors, euh, ben, on en parlait tout à l'heure, c'était euh, les cours de communication et mm -hmm. de relations humaines, pourquoi pas. Mais euh, également les tableurs Excel. Alors, ok. <rire> pourquoi les tableurs Excel Ben, c'est pour la logique de programmation qu'il y, qu y a derrière. Mm -hmm. euh, tu sais qu'on peut, voilà, on peut programmer avec Excel, des si, mm -hmm. etc. Enfin, connais et euh, bah, du coup typiquement pour la comptabilité à partir de mon livre de caisse je génère automatiquement mon compte de résultats sur euh, le, le tableur d'à côté quoi okay. donc c'est bon voilà c'est pas du code de ouf évidemment mais mmh. c'est intéressant et ça me permet de gagner du temps sur certaines choses mmh. et euh, voilà après notamment euh, j'ai euh, on parlait tout à l'heure des vidéos et de youtube etc euh, j'ai travaillé sur la radio de fauchage collectif Okay. Donc à partir d'une playlist VLC, on charge des albums, des groupes qu'on va, qu va faire jouer. Okay. Et euh, j'ai fait un petit script Python pour euh, afficher ça dans OBS ouais. et après le diffuser sur YouTube direct. Okay. Donc du coup, simplement récupérer le nom de l'artiste, l'album, la chanson et la pochette. Et voilà, c'est un parseur euh, assez basique, mais j'étais quand même content de me dire bah, je sais le faire. et et que Et finalement voilà. tes 5 ans d'études d'ingé euh, t'ont servi. Oui, voilà. Euh, Effectivement, j'étais content de me réapproprier ça pour ça. Et c'est. Ouais, c'est ça. Voilà, pour en gros, c'est. Ok, donc ça c'est la partie technique. Ouais. Après, si on oublie un peu toute cette partie technique, euh, finalement quand tu fais une école d'ingénieur, on t'apprend aussi une certaine façon de penser, prendre l'habitude de chercher des solutions, de comparer. Et tu disais que ça c'est euh, aussi quelque chose qui te sert. Ouais, oui, oui. Bah on, on en parlait un petit peu sur la production euh, tout à l'heure, mais, euh, mais effectivement, voilà, on est face à un problème. On, on réfléchit à comment le résoudre de manière, euh, bah, on va dire, rentable économiquement ou du moins réaliste. Je pas mmh. forcément le terme de rentable, mais de manière réaliste. Et, euh, et ouais, savoir trouver des solutions qui, euh, qui conviennent à toutes les parties et euh, qui euh, qui répondent à un problème. Euh, ouais, c'est. Je trouve que je retrouve ça dans, dans mon travail maintenant, et c'est ce que j'ai pu euh, euh, étudier, on va dire, en école d'ingénieur. En école d'ingénieur, il y a aussi un truc important qui m'a permis de faire ce que je fais maintenant, c'est la rencontre avec Omar, le guitariste de mon groupe. Ouais. Et euh, voilà, je ne sais pas ce que ça aurait donné mes groupes si j'avais pas rencontré en école. Donc, il y a quand même ce côté euh, rencontrer des gens qui est intéressant euh, en école. Ouais, il y a aussi une autre rencontre que tu as fait à Dublin. Ouais. Si j'ai cru le comprendre. Oui, euh, effectivement. Ouais. Pendant un petit, petit Erasmus. C'est un manteau, Anthony Alimek que vous avez peut-être interviewé. Ou vous ouais. allez euh, faire, j'ai pas... L'interview est faite, mais pas encore diffusée. Voilà, c'est ça. Au moment où on parle. <rire> ok. Et euh, oui, alors effectivement, on s'est rencontrés à Cork, en Irlande. Euh, moi, je faisais mon stage là-bas. Lui, euh, il était aussi en stage ou en Erasmus, je ne me rappelle plus bien. Mm -hmm. Et euh, on travaille maintenant, effectivement, sur des projets. Il est dans fauchage collectif. Il a son label qui est l'écho. Les okay. co -records. et euh, ouais on travaille ensemble maintenant depuis trois ans euh, bah, travailler et, et on fait de la musique ensemble et, euh, et on partage des vraies choses ensemble donc euh, c'est vrai qu'est-ce que je serais allé en Irlande à Cork euh, si j'avais si pas euh, fait mon cursus d'ingénieur et qu'on m'avait dit euh, va faire un stage à l'étranger je sais pas si je serais allé à Cork mais il s'avère que ça s'est fait et, et je suis content de cette expérience Ok tu nous avais parlé d'une anecdote que tu voulais euh, partager avec nous Oui, alors effectivement, pourquoi pas <rire> Allez, Pourquoi pas Pas euh... si tu veux changer d'anecdote. Non, tu non, euh, je pense qu'elle est, elle est assez intéressante celle-là. Euh, donc au début de Fauchage Collectif, on organisait pas mal au Piccolo à Saint-Ouen. Mm -hmm. et, euh, et donc typiquement, c'est pour donner un ordre d'idée de comment ça démarre les assauts au début en général. Donc on, on arrive vers 19h pour bah, décharger le matériel les groupes en tournée arrivent, etc. Et le patron du bar me dit euh, « Ça te dérange si on annule ce soir ?» Donc évidemment, bah, je lui dis « Oui, ça, ça me dérange. » Enfin, j'ai des groupes qui ont fait euh, je sais pas combien de kilomètres pour venir. Euh, bref, bon, il tire un peu la tronche. Il, est, il... On fait le truc. Et au bout d'un moment, euh, il nous embête pour je sais plus quelle, euh, quelle raison. Il éteint la lumière en disant « C'est fini, il est 22 h euh, on arrête. » quoi. Donc bon, bref, le... on rentre un peu comme on peut. Et euh, bah au final, on s'est dit, bah plus jamais on, bah on va travailler avec cette salle, quoi. C'est pas possible de, de se faire planter comme ça en dernière minute. Et, euh, et donc quelques années après, en parlant de cette anecdote avec d'autres assos euh, du milieu, bah on s'est rendu compte qu'on avait eu des expériences similaires euh, là-dessus. Ouais. Et maintenant, je pense qu'on est plusieurs à boycotter entre guillemets la salle et à dire, bah, non, on va on va plus aller dans cette salle, quoi. Donc d'où la force derrière d'avoir un, un réseau et de se dire, bah oui, les gens, euh, s'ils marchent ensemble, euh, ils peuvent arriver à, à avoir permet, du poids, quoi. quoi. Oui, et puis ça permet d'éviter les écueils en te disant bah, « attention, ça, c'est un mauvais plan, voilà, euh, ça, c'est un bon contact euh... ». Exactement. Typiquement, euh, j'adore travailler avec l'espace B où on est ici ce soir. Ouais. Et euh, voilà, ça se passe toujours bien, on n'a on a eu aucun problème. Et, et voilà, dans le milieu, on s'associe, on est bien accueillis ici, donc, euh, donc tout roule. <rire> ok. Du coup, on aborde maintenant le mot de la fin, donc euh, le conseil. Est-ce que tu aurais un conseil, comme on dit, pour les gens qui voudraient devenir un autre Oui, alors, le, bah, le conseil principal, c'est bah, vivre de sa passion, même si ça paraît un peu bateau. Il euh, faut, faut essayer, euh, on, est, on est jeune, entre guillemets, on a au moins 10 ans pour essayer de, de faire ce qui nous anime dans la vie, et pas avoir peur des contraintes financières derrière. Euh, on est, en France, on va dire qu'on a quand même suffisamment d'aide pour avoir un minimum pour survivre, même si c'est de la survie. Ça permet de se dire, euh, allons-y, essayons, euh, essayons les, les projets qui nous animent. Et, euh, et aussi, alors effectivement, euh, le faire, mais en essayant de garder les pieds sur terre. C'est toujours, euh, tout est une espèce de, de compromis. Mais, euh, mais voilà, faire étape par étape, pas se mettre un objectif... Euh, immense dès le premier jour c'est sûr ouais. que si un musicien se dit euh, je veux faire un zénith dans une semaine évidemment c'est énorme c'est un peu compliqué valider vraiment voilà, les choses étape par étape et pas se décourager euh, avancer et, euh, et valider petit à petit les choses et euh, voilà, prendre son réseau voilà. et bien s'entourer aussi euh, rencontrer les gens et pas rester tout seul effectivement s'entourer pour moi c'est une des clés très importante <coughs> Puis tu parlais aussi d'ouverture d'esprit, de profiter de, de notre siècle, de notre mouvance, de notre génération qui a plein d'outils. Et où il y a des gens typiquement, il y a quelques années, qui se qui sont lancés sur YouTube, qui maintenant ouais. sont des influenceurs. Donc aussi prendre exemple là-dessus. Effectivement, oui. Euh, bah, effectivement, sera approprié, à mon avis, les manières de communiquer, les médias, etc. Je pense qu'il y, y a quelque chose à prendre là-dedans en ce moment. Et euh, bah, notamment, ça, ça refait un clin d'œil avec Fauchage Collectif. Mais euh, moi, je connais assez peu de gens qui me disent... Euh, J'écoute que du rock, j'écoute que du hip-hop. Il y a mmh. cette ouverture d'esprit qui, je pense, euh, avance. Donc, euh, ouais, garder l'esprit ouvert et pas se dire euh, c'est moi qui ai raison, j'ai mes solutions, ça fonctionne. Euh, être à l'écoute, quoi, voilà, ouais. tout simplement. Tu nous parlais aussi d'Atypique Ouais. C'est quelque Alors, chose qui te parlait Effectivement. Euh, donc, c'est euh, Karel euh, Clarek qui m'avait contacté il y a un an à peu près. Euh, il voulait monter une start-up de conseillers atypique Ok. Donc euh, bah, le projet je trouvais ça intéressant, euh, l'idée c'était d'apporter simplement une vision un peu différente et euh, de cadre hors scolaire mm -hmm. euh, qu'on peut avoir bah, par notre parcours, par notre expérience. Donc euh, ça n'a pas duré euh, très longtemps et euh, pour des raisons financières et voilà, monter une entreprise euh, à notre époque c'est pas évident mais je trouvais l'idée assez admirable et il y a d'autres projets maintenant qui sont très intéressants, j'ai oublié les noms malheureusement mais euh, ah. Mais il faut, enfin euh, je pense que c'est intéressant d'aller voir et de suivre euh, ce qu'il fait. Ok, d'accord. Et tu nous, tu nous parlais euh, de, de lecture qui t'avait inspiré pour euh, creuser le sujet, tu nous ouais, parlais alors, notamment des un... chemins de la confiance. C'est ça, un, en fait c'est un TEDx okay. euh, de Jacques, euh, peut-être que tu connais une le Jacques musicien Jacques qui fait euh... du live looping justement. Okay. Et il a fait un TEDx à Strasbourg qui est hyper intéressant sur euh, les chemins de la confiance. Et il parle un peu de ça, de ce, ce côté, ben ouais, qu'est-ce que ça veut dire euh, aller à Paris Qu'est-ce que ça veut dire bah, vivre de la musique Et aussi, ce qui est intéressant, c'est euh, son parcours qui n'est pas scolaire, lui, pour le coup. Mm -hmm. Et il s'est dit, ben moi, j'ai pas envie d'être juste enfin, ingénieur. Il dit, euh, j'ai pas en... spécialement envie de me spécialiser. D'accord. Donc euh, lui, il avait envie d'être un, euh, un peu musicien, un peu vidéaste, un peu organisateur, etc. Et typiquement je pense que bah, on est à une époque où, euh, où c'est entre guillemets un peu l'avenir quoi. Et, euh, et les gens maintenant ils disent plus bah j'ai envie de faire juste ça. Enfin, pour moi je trouve ça assez rare quoi. Et, euh, et donc ouais je trouve ça hyper intéressant euh, et euh, ça amène à réfléchir bah ouais sur le système scolaire sur... Euh, bah ouais il faut prendre un petit peu de de, de connaissances et de savoir chez le menuisier comme il faut en prendre chez l'ingénieur comme chez le comptable etc. Et, et voilà, après, il y a des types de personnalités qui ont peut-être envie vraiment de se concentrer sur une seule, une seule activité. Et je le respecte. Mais il y a aussi des gens qui ont envie d'un peu de tout. Et, euh, et okay. voilà. Et donc Jacques en parle très bien euh, dans cette vidéo. Ok. Tu veux nous rajouter un petit mot Eh bien, merci euh, pour euh, votre accueil. Euh, merci à l'espace B euh, pour le toit. <rire> et euh, voilà. Okay. À la suivre sur les concerts, à venir. Pas de souci. Merci. Merci à toi. Merci à tous d'avoir suivi cette interview. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, nous mettre un commentaire, vous abonner, tipez. Mais surtout, si vous connaissez des autres, n'hésitez pas à leur en parler pour qu'on puisse réaliser leur interview. C'était Patrice et Florent pour les autres. Merci et passez une bonne soirée.